Bonjour, je suis Patricia Bretonnière, j'habite euh, au domaine des Trois Versants, à La Févrie, dans le vignoble nantais. J'ai eu un, un compagnon à Patricia, euh, j'ai de la vie, et Je suis un enfant du pays, né au pied d'un sep, mon papa met son cheval. Euh, et voilà, et euh, j'ai repris l'exploitation sur euh, La Févrie, à Bédon. On est sur les coteaux, on a la chance, euh, des terroirs qui ont déjà leur histoire, qui sont à leur place et on essaye d'en tirer le meilleur parti. Les valeurs qu'on défend un petit peu ici, c'est d'avoir voulu garder tout ce qui était histoire du pays, histoire du domaine, donc histoire des bâtiments aussi, donc du coup on a voulu garder le plus possible, conserver le plus possible l'exploitation et les bâtiments tels qu'ils étaient autrefois, on travaille encore avec je pense du matériel, qui peut paraître un petit peu ancien aujourd'hui. Ce que nous pouvons proposer ici au domaine des trois versants, c'est donc une possibilité d'accueil en formule chambre d'hôte avec petit déjeuner ou pouvoir se poser plusieurs jours en formule gîte, avec la possibilité de découvrir le lieu où on vit, le domaine, les bâtiments. Après, toute la partie viticole que Yves peut vous faire découvrir de manière plus professionnelle. Et oui, on a la chance de faire un métier passionnant et d'être son propre patron. Donc ça, c'est un privilège, merci. Euh, il reste quand même un patron en plus. C'est là-haut, la nature, on a de la peine à tout dominer. On notre histoire, c'est un peu l'histoire de l'adaptation. On n'est pas dans le modèle, dans le cliché, mais il y a de la vie, on a le sourire, on rencontre du monde. On évolue avec le pays. On évolue avec le pays, on évolue avec les gens, puis on accueille plein de publics diverses qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés. Les gens viennent à nous, donc c'est chouette. Et euh, bah, même si on n'a pas l'impression de, de partir en vacances, c'est